Bienvenue à cette rubrique euh, « Dis-moi apôtre ». Bernardin du Bénin euh, nous dit « Comment faire pour mieux prier ?» C'est une question qu'il a posée. Euh, comment faire pour mieux Bon, C'est une très très belle question parce que la prière est extrêmement importante pour un chrétien. La prière va fortifier l'esprit du chrétien. La prière va redynamiser la relation que le chrétien a avec Dieu. La prière va faire beaucoup de choses qui fera du bien au chrétien. Donc, comment faire pour mieux prier? Premièrement, vous devez prier en accord avec les saintes écritures. Parce que toute prière faite en dehors des saintes, des saintes écritures ne sera jamais efficace. Et les saintes écritures nous disent que nous devons prier dans la foi et par la foi. Et c'est important que quand vous priez, vous croyez que Dieu vous écoute. Les, les saintes écritures nous disent aussi que nous devons prier au nom de Jésus. Donc c'est important que quand vous adressiez au Père, au nom de Jésus, euh, au Père, vous puissiez utiliser le nom de Jésus. Disciplinez-vous à pratiquer la prière, disciplinez-vous à prier constamment. Plus vous priez, plus vous deviendrez excellent. Je crois que cette réponse vous a béni. Vous aussi, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à nous les poser en commentaire juste en bas du player euh, de la chaîne YouTube, euh, de notre chaîne Évangile TV. Je vous dis à bientôt pour euh, la réponse... Euh, non, tergiversons pas. À bientôt pour la réponse à votre question.